Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien Nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2 On est de retour les amis avec notre premier camion du début euh, de base de notre carrière où On est actuellement niveau 10 évidemment, le Renault évidemment, le magnifique Renault Alors je vous explique pourquoi j'ai ce camion, c'est encore une fois pas un choix Je vais pousser vraiment un coup de gueule là pour le coup, hop on rentre dans le camtar On va aller chercher notre euh, cargaison puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour une... Euh, mission, qu'est-ce qui se passe là Il y a des bouchons là Pas du tout. On est à Düsseldorf. on va chercher une mission, c'est une, euh, c'est un contrat externe. Euh, ah oui, il y a des bouchons, il y a des bouchons, il y des bouchons. C'est un contrat externe qui ne sert à rien. Enfin, vous allez comprendre, en gros, euh, je veux dire que ce soit une offre de traction ou un contrat externe, ça ne changera rien. Euh, c'est gentil de me laisser passer, merci. C'est adorable. C'est adorable. Alors, pourquoi lui, il avance pas Madame, vous dormez Madame Ah, madame est au téléphone. Madame le téléphone au volant, eh oui, eh oui, eh oui Bref, on va faire plusieurs petites livraisons hein, Puisque euh, là, aujourd'hui, pour cette livraison, eh bien, vous allez voir le trajet est très court Mais je vais vous expliquer pourquoi C'est juste Eurotruck, c'est de la merde Voilà, je vous le dis, j'adore, hein, depuis euh, deux ans maintenant Que je kiffe euh, rouler et faire des vidéos sur Eurotruck, hein, pour le coup euh, C'est de la merde <rire> je, je vais vous en parler, on va juste chercher ce qu'on qu cherche Et puis on sera plutôt pas mal Alors, pour vous montrer, on est à Düsseldorf J'ai fait un voyage rapide J'ai fait même deux voyages rapides pour arriver à Düsseldorf puisque vous savez qu'on a un événement euh, en cours un événement c'est le euh, destination euh, Hanovre euh, mes couilles jusqu'au 25 septembre alors je me suis dit oh bah c'est super c'est super un événement World of Trucks, vous savez, c'est sympa parce que vous pouvez gagner des trucs géniaux, genre euh, un achievement Steam, enfin c'est super quoi, c'est genre vraiment. Bon et alors du coup, comme j'ai vu qu'il y avait des récompenses assez sympas, notamment un hologramme futuriste qu'on peut mettre dans le tableau de bord, là, tu sais genre là à la place de ma tasse là. Euh, D'ailleurs, il euh, y aura même une tasse à gagner, c'est formidable. Euh, une tasse dans le jeu bien sûr évidemment. Euh, et ben à la place de la tasse, je pourrais mettre par exemple un hologramme d'un camion euh, hologrammisé quoi. Euh, genre en gros comme Mélenchon. Et donc c'est super stylé comme vous savez j'adore le métaverse euh, enfin du coup non puisque personne n'a regardé ma dernière vidéo en vert mais en tout cas voilà moi j'adore un petit peu l'univers futuriste donc je me suis dit et eh bah ben c'est cool alors je me suis renseigné d'ailleurs c'est quoi cette histoire là pourquoi il y a un événement World of Trucks sur euh, destination euh, Hanovre. donc Hanovre en fait c'est une ville en Allemagne et en gros le but du jeu c'est de faire cette livraisons euh, qui vont jusqu'à Hanovre en Allemagne et ça il faut faire ça jusqu'au 25 septembre enfin euh, on a jusqu'au 25 septembre pour le faire euh, putain, bien la, la manœuvre là, non Elle est plutôt pas mal. Alors là, les amis, juste attendez, parenthèse. On transporte de la graisse euh, de euh, mammouth, hein, bien évidemment, vous l'aurez compris. Et on va aller, vous allez voir, c'est juste à côté. On va à Dortmund. En gros, le but du jeu, c'est. Voilà, Hanovre, c'est juste ici. Le but du jeu, c'est de faire quelques petites livraisons autour d'Hanovre. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer, tout va très très bien se passer. Donc, je continue mon histoire, les amis. Je suis un petit peu en colère, je vais pas vous mentir. Euh, hop, voilà. Au bon, moins, on gagne de l'argent, c'est bien, c'est le but du jeu. Enfin, on gagne de l'argent, mais on en perd quand même. Enfin, vous allez voir par vous-même. Euh, donc, je continue. Donc, voilà l'événement. Donc, pourquoi C'est parce qu'en gros, il y a un salon, euh, il y a un salon euh, de camions. Enfin, un salon sur les transports, euh, sur la mobilité, je sais pas quoi. Bref, un salon qui va se dérouler dans la vraie vie à Hanovre, en Allemagne, le 25 septembre. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont décidé de faire cet événement. Voilà, donc bien sympa bien sympa, bien sympa, et, euh, et voilà, donc pour ce faire, il faut tout simplement euh, faire des contrats externes, donc cette livraison, voilà, il faut faire cette livraison, direction Hanovre, bon, jusque là, rien d'anormal, donc je vous explique ce que j'ai fait, j'ai voulu faire ça, donc je me suis dit que ça peut être une série de vidéos assez sympa, autant en profiter, comme ça on a un petit intérêt à, à continuer cette carrière, d'ailleurs je voulais vraiment qu'on aille en France aujourd'hui, mais au final bah du coup on ne le fait pas, mais on ira bientôt en France, hein. d'ailleurs on en parlera juste après euh... Bref, et encore une fois merci pour vos commentaires Là je fais juste une parenthèse encore Mais voilà sur la dernière vidéo vous avez vraiment bien écouté ce que j'avais à dire Et ça me fait très plaisir Et euh, Mais voilà on, on va quand même Je vais voilà, essayer de continuer à fond jusqu'à ce que j'en ai vraiment marre Parce que vraiment on va arriver de nouveau Au point où je vais péter un câble Mais pour le moment ça va euh, Là en plus je passe du bon temps, regardez le jeu il est super beau Là je, je kiffe, mais par contre le fond m'énerve Vous allez comprendre, le, le, le fond de ce que je suis en train de vous dire C'est à dire que là Eurotruck commence à me taper sur le système donc je me dis on va faire euh, contrat externe, tac, et en gros il suffit juste de chercher des livraisons qui vont en direction d'Hanovre en Allemagne. Rien de plus simple. Alors, il se peut qu'on n'ait pas de chance et qu'il n'y ait pas de mission qui euh, nous font aller jusqu'à Hanovre. Donc au premier abord c'est ce qui se passe. Je n'ai pas de chance et je n'ai pas de livraison qui m'emmène à Hanovre. Je vérifie dans les offres de traction et il y a des livraisons qui m'emmènent jusqu'à Hanovre. Donc là c'est vraiment pas de chance. Ok donc euh, bon je vais aller me faire foutre Je quitte le jeu Je reviens euh, un petit peu plus tard Et là Messieurs dames J'ai une livraison Qui m'emmène à Hanovre. Qui fait euh, Voilà qui respecte les règles hein, Parce qu'il y a des règles En gros il faut pas Enfin euh, il faut faire plus de 200 km En gros euh, Bref Donc je fais ça Pas de problème Je, euh, je sélectionne la mission euh, Je sais plus c'était quoi euh... Mais en fait bah, c'est ça C'était euh, Dortmund Attendez on est dans quelle ville là Non Düsseldorf C'était La livraison c'était Düsseldorf Novre. Puisque en fait pour vous montrer hein, tout, tout simplement je, je vous remonte quand même euh, bah du coup je, Comment je fais pour vous montrer euh, Bref, ah bah voilà. Bah Düsseldorf, c'est la seule ville qui a été débloquée ici, parce que vous savez qu'on a commencé l'aventure là, à l'est. Donc voilà, c'est le seul endroit où on peut commencer une livraison. C'est Düsseldorf. Donc j'avais vraiment une mission, Düsseldorf à Novre. Super, formidable. Donc je sélectionne la mission. Et sauf que je suis avec mon Ford. Souvenez-vous, je suis avec mon camion modé, le Ford. Le Ford F Max. Que personne ne kiffe. <rire> Et bah du coup il me dit quoi Il me dit euh, votre mode camion euh, ou mode remorque euh, fait que ça ne fonctionne pas, que c'est pas sécurisé, voilà. Ah je me dis ah mince, c'est vraiment dommage. Alors je, juste petite précision, j'ai donc fait un voyage rapide parce que souvenez-vous mon camion où c'est que j'étais J'étais en Pologne ou en Suède, je sais plus où c'est que j'étais. Et donc j'ai fait un voyage rapide qui m'a coûté 1000 balles pour arriver à euh, ici là, à Düsseldorf, d'accord donc je, je fais ça, pas de problème Donc j'accepte la livraison, enfin la mission Et il me dit voilà que c'est pas possible à cause du camion modé Ah je me dis zut alors, bah c'est pas grave J'ai euh, ce fameux Renault là que je suis en train de rouler Donc qu'est-ce que je fais Je dégage mon employé et je lui, je lui propose mon, mon Ford Je prends ce camion là Et je me retrouve de nouveau dans les pays de l'Est Bah oui, puisque le camion est le camion Du coup euh, il est dans les pays de l'Est Donc là je me retrouve encore euh, entubé Donc pas le choix, qu'est-ce que je fais bah je refais un voyage rapide direction du Seldorf Donc je, je repaye encore 1000 balles Donc là vraiment l'argent euh, coule à flot n'est-ce pas Donc Déjà là c'est vachement rentable Et là Je veux reprendre la mission que j'ai sélectionnée Et ça ne fonctionne toujours pas Il me dit que le mode camion n'est pas compatible avec la livraison Voilà Et là je fais c'est pas possible Parce que mon Renault il est pas modé mon Renault il est pas modé, il est vanilla. Il n'y a rien qui empêche de faire la, la marchandise, la, la, la, la mission. Je ne comprends pas. De même que toi, c'est limité 80, tu roules à 50. Je vais te démarrer. Donc j'abandonne la mission et je croise les doigts pour retomber sur une nouvelle... Tu vois, je me dis comme c'est buggé peut-être. Donc là l'idée c'est de trouver une autre offre... Enfin un autre contrat externe qui va direction Hanovre. Et ben il n'y en a pas. Donc voilà mon coup de gueule. Euh, sachant que c'est pas comme les missions rapides ou les offres de traction. Tu sais, tu peux faire la commande euh, ou tu peux changer l'heure euh, du jeu. Tu vois, tu peux changer euh, l'heure et la date. Donc du coup, ça réinitialise tout. Mais en fait, les contrats externes, vous le savez, c'est euh, avec euh, le temps de la vraie vie. Donc c'est à dire, bah là par exemple, c'est un contrat externe que je fais. Donc temps restant 15 heures. Ça veut dire que j'ai 15 heures dans la vraie vie pour faire la livraison. Donc j'ai carrément le temps. C'est à dire que là, si euh, j'éteins mon ordi et que je le rallume, enfin euh, que j'éteins je, le jeu hein, et que je reviens dans 5 heures bah il me restera 10 heures dans la vraie vie encore donc ça fait que je ne peux pas euh, tricher dans le temps ce qui fait qu'en fait les contrats externes et je suis désolé et j'offense personne puisque de toute façon voilà on peut trouver des arrangements mais c'est un jeu de chômeur en fait c'est à dire que concrètement je suis censé attendre 24 heures pour espérer qu'il y ait la mission que je veux, veux. puisqu'on peut pas tout réinitialiser ce qui fait que je crois que je vais pas pouvoir faire cette mission euh, World of Truck là, cet événement Je vais pas pouvoir le faire je, En fait je, je peux pas passer ma, ma journée à attendre devant Euro Truck Que les heures passent et me dire ah, voilà ça y est il y a une mission pour un oeuvre Non je peux pas en fait Je peux pas, je, je bosse le soir Je fais des vidéos le matin, je fais des lives aussi euh, après encore le boulot le soir Ça, ça ne fonctionne pas, l'après-midi je fais des montages Ça ne fonctionne pas La nuit je dors, je ne peux pas, c'est impossible c'est pour les chômeurs. C est, c est, voilà, donc je ne comprends pas. Alors, justement, ne vous y méprenez pas, quand je dis c'est pour les chômeurs, évidemment, vous avez probablement plus de chances que moi et vous avez plein de livraisons à Hanovre. Pourquoi moi je n'en ai pas Tout simplement parce que, comme vous le savez, et eh bien là, actuellement, je n'ai que Dortmund maintenant et Düsseldorf de débloquer à côté. C'est vrai que j'ai aucune ville de débloquer autour de Hanovre. Donc, c'est parce que ma carrière n'est pas assez avancée. Donc, au point où j'en suis actuellement, il faut être au chômage pour pouvoir le faire. C'est terrible, donc c'est pour ça que là je, je fais des petites livraisons un petit peu débiles Je fais des petites livraisons un petit peu tout autour Mais du coup c'est lassant parce que je perds du temps Alors c'est cool là on roule hein. Mais je perds du temps sur l'événement Et j'ai peur de pas pouvoir y arriver Ce serait vraiment dommage parce que j'aimerais bien moi l'avoir le, le camion là L'hologramme futuriste Ça aurait été vachement sympa Donc voilà c'est un peu le coup de gueule parce que ça m'emmerde C'est mal fait, déjà c'est bugué Dans tous les cas c'est bugué parce qu'il voulait pas accepter la mission Alors que j'avais un, un, bah, ce camion -là, là, ce Renault là qui est très bien je comprends pas pourquoi ça marche pas je les systèmes de contrat externe de toute façon sont nuls à chier voilà je le dis c'est éclaté au sol euh, l'idée est totalement pourrie. <rire> je, je déballe tout sans réfléchir j'en ai rien à foutre c'est ça m'énerve c'est nul à chier euh, tu vois genre offre de traction mission rapide ça c'est super mais alors les contrats externes L'idée est bonne mais c'est nul à chier Vous savez pourquoi Parce que j'ai eu une mésaventure à vous raconter encore Je vous en ai jamais parlé Mais vous savez que durant cette carrière là donc Qu'on a commencé il n'y a même pas un mois euh, J'ai eu une mésaventure En roulant hors vidéo J'ai roulé hors vidéo Avec un contrat externe J'ai pris le ferry J'ai pris le ferry et le contrat externe m'a dit euh, world of trucks mauvaise synchronisation Et il m'a tout annulé et je pouvais pas avancer, il m'a abandonné la livraison et j'ai payé le, toutes les pénalités. Voilà. Bon voilà ce qui se passe. Donc en fait jusqu'au bout, euh, tout ce qui est en rapport avec World of, World of, World of euh, Truc, c'est nul à chier. Voilà je vous dis, tant mieux si ça fonctionne chez vous hein, évidemment, mais chez moi c'est nul à chier. Donc c'est pour ça quand je fais des contrats externes là comme là maintenant, je ne prends jamais le bateau, je ne prends jamais le ferry. Il faut absolument pas qu'il y ait un chargement parce que sinon... Eh hey, hey, eh attendez on rigole on rigole mais si ça se trouve regardez Je vais arriver à la livraison là je vais finir tac, Et il va me dire que ça marchera pas On parie Attendez j'ai pas pensé à cette option là Donc là je suis arrivé Bon je pense que ça va marcher mais Voilà je... je, j'enlève je... la remorque Synchronisation d'accord Impossible Mec c'est exactement ce que je vous raconte Impossible de synchroniser votre position Actuelle avec World of Trucks Donc qu'est-ce qu'il fait Restauration de la dernière Position connue et ça il me va le faire Tout le temps tout le temps le temps il va me le faire tout le temps je, je peux vous le faire trois fois si vous voulez ça ne sert à rien il va me le faire tout le temps donc j'ai bien fait d'avoir craché dans la soupe avant même encore d'avoir eu cette mauvaise expérience parce que je le savais c'est exactement ça donc là en fait il me remet euh, sur le sur le sur le truc tu vois c'est super cool donc là qu'est ce que je fais je reprends la remorque ah mais non attends. on va faire ça on va faire ça mieux je, je vais laisser la remorque je vais pas me casser le cul hop je vais démarrer évidemment le camion Puisque la connerie, c'est qu'il faut que je rechope le drapeau là-bas. C'est pour ça que j'avais pas me casser la tête et que je laisse la remorque. Hop, voilà. Je refais ça, tac. Donc je ne peux pas euh, passer le truc, hein. c'est quand même formidable. Ah ouais, d'accord, le machin il change de place en plus. Ah non, ça a l'air bon. Non, j'ai rien dit. J'étais mauvaise langue. Donc là, je vais rechopper la remorque évidemment, sinon ça marchera pas. Ah mais non, si ça a changé de place, voilà, c'est bien ce que je dis, oui ça a changé de place, c'est du foutage de gueule Bon bref, on va prendre la remorque là, on va faire ça n'importe comment parce que ça me saoule Ça marche là ou quoi Voilà, hop, ni vu ni connu, j'en ai rien à faire J'en ai rien à faire, c'est du foutage de gueule Ça vous savez quoi Ce qui se passe là en direct avec vous là C'est typiquement ce qui me réconforte dans l'idée de désinstaller ce jeu Je vous jure Non mais vraiment, ça me fait péter un câble Je n'en peux plus Alors là, hop Tac En vue extérieure, hein, frère maintenant c'est bon hein. Vous m'avez vu, j'ai fait une belle manœuvre hein, d'ailleurs j'ai fait une belle manœuvre avant hein, quand même hein. on peut le souligner jusqu'ici j'ai bien roulé ouais bon alors là du coup je fais n'importe quoi j'en ai rien à faire c'est très bien c'est très bien comme ça c'est tout ce qu'il mérite SCS software là hop voilà donc là on se met bien droit hein, comme il faut ça fait plaisir et on est parti et on est parti et même en vue intérieure je suis quand même plus fort maintenant parce que là je fais n'importe quoi mais bon c'est rigolo, hein. Je suis tellement habitué au, à la vue intérieure. Bah, tant mieux, du coup, c'est bonne nouvelle. Hop Qu'est-ce que je fais Dételage. Dételage, hein, ça écrit en bas à droite. Synchronisation de votre progression et tu vas, tu vas bien niquer ta mère, fils. Allez, hop, c'est bon. Ciao Ciao Ciao, ciao